À tous. <rire> Voici un live euh, inattendu, mais qui me tient à cœur de vous, vous, vous le faire. Euh, je viens vraiment euh, spontanément ici partager une de mes vérités, mais qui a été le fruit aussi euh, de mon expérience et de mes recherches. Euh, donc je pense que ce live va peut-être certainement choquer certaines personnes. Bonjour Valérie ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être pas aller dans le sens de ce que vous, vous avez entrepris pour vous-même à ce jour. Et, euh, et c'est ok, c'est correct parce que chacun a sa vérité et chacun a son chemin de vie. Euh, pour ma part, c'est important pour moi de vous partager ce qui en est de, de, de, de, du fruit de mes recherches, de comment je vois les choses aujourd'hui, de ce que ça m'a apporté et mes freins. Euh, bien entendu ce live va se porter sur un sujet qui pour moi me tient à cœur. le fait de sortir de nos conditionnements passés ça a été vraiment un vrai sujet pour moi euh, de, depuis mon enfance bien sûr parce que je n'aspirais qu'à une seule chose c'est d'accéder au grand bonheur d'accéder à l'amour avec un grand a à la prospérité à la richesse euh, quand j'étais enfant je regardais les gens comme ça avec mes yeux et je me suis dit euh, est-ce que moi, j'ai droit à cette vie-là parce que la mienne était euh, tout <rire> sauf ça Donc, euh, j'ai je, je, je, grandi dans une enfance qui est ce qu'elle est, qui m'a apporté ce qu'il m'a... Enfin, euh, toutes, toutes ces pépites qui m'ont permis de grandir et d'être la femme que je suis aujourd'hui, c'est vrai. Par contre, ce que je, qui génère, et je suis sincère avec vous, parfois encore de la colère pour moi que je déplore, c'est le chemin que j'ai dû parcourir pour me sortir de là. Et donc, je me suis vraiment sentie et je me sens investi à vous faire ce live justement aujourd'hui pour vous partager, pour vous ouvrir les yeux sur les moyens qui sont possibles pour que vous puissiez sortir, je vais assumer ce mot, définitivement de votre passé. Parce que oui, cela est possible. Mais faut-il tout simplement qu'il y ait des personnes qui nous le disent sincèrement Hello, Céline. Bonjour, Xavier. Donc, je prends la parole à travers ce live euh, pour vous exprimer. En toute honnêteté, en toute transparence, en toute vulnérabilité aussi, mon parcours, mais aussi les moyens qui vous sont offerts justement pour vous offrir véritablement cette vie que vous désirez vraiment. Il se trouve que euh, <rire> coucou, il se trouve en fait que quand on a un, quand on a, un, on commence pas tous de la même façon, mais quand on a un passé qui est lourd, qui n'est pas convenable, quand on a eu des situations difficiles, forcément on aspire à s'en débarrasser, on aspire à une autre vie. Et ça, il n'y a rien de plus légitime que cela. La question ici, comme je vous ai dit, quels sont les moyens qu'on nous propose Généralement, en fait, enfin moi quand j'étais dans cet espace-là, il y a des vérités qui sont préétablies, ça devient des vérités, parce que c'est validé par le collectif, justement, où on nous dit euh, ah ben, la première condition pour accéder au bonheur, accéder à l'amour, vivre dans l'amour, la paix, moi je cherchais déjà à retrouver la paix dans mon cœur, ça c'était vraiment waouh, l'harmonie, la fluidité, la prospérité, pour accéder à tout ce truc là, la première condition c'est de guérir blessure par blessure, c'est de guérir de nos blessures, voilà ce qu'on nous dit, d'accord et on va intégrer ça. Pourquoi Parce que quand on ne sait pas, quand on n'est pas bien, on ne sait pas, ben on croit à ce qu'on nous dit. Bon, ok, d'accord. La première chose, c'est ça. La condition qu'on nous pose, c'est guérir de nos blessures. La deuxième chose qui est aussi préétablie de manière collective, c'est que ah ben, ce chemin de guérison et de libération est un chemin qui est long. On nous dit parfois que c'est le chemin de toute une vie. D'accord Et bonjour et bienvenue la troisième vérité qu'on nous, qu nous dit de manière qui est aussi résultant d'une pensée qui est collective, c'est que ce chemin il est difficile, ce chemin de libération est difficile et laborieux. Donc comprenez bien que effectivement, quand on est, moi j'étais dans l'ignorance, j'ai envie de me sortir, excusez-moi de mon passé de merde puisque c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe Je, les moyens qu'on me dit c'est ok faux. La première condition au bonheur c'est faux guérir des blessures. Donc, si c'est pas fait, bon ben, le bonheur n'est pas atteignable. Ça veut dire qu'il y a un chemin à faire. OK, on comprend qu'il y a un chemin. Ce chemin, il va être laborieux. Et puis... Ah là là, comme c'est live est pour moi. c'est pas que c'est coûteux, mais c'est vrai que ça me demande d'avoir le courage de... de venir vous parler de ça. Et la, la, la troisième chose, c'est aussi qu'on nous dit que ce chemin va être long. D'accord Donc, moi, j'avais un tel désir de m'en sortir, un tel désir d'accéder au, au, au grand bonheur dans tous les domaines de ma vie que je me suis dit, ah d'accord, bon, bah, si c'est ça la condition, je me lance. Quand on met un pied dedans, dans la spiritualité, dans le développement personnel et qu'on est comme quelqu'un comme moi, dans le bouddhisme, où on est vraiment, on va au bout des choses parce que, voilà, puis je suis aussi... Euh, Tenace, quand j'ai envie de quelque chose, je vais au bout, je ne lâche rien. C'est, ça fait partie de ma personnalité. Et ben, on applique, on applique ce qu'on nous dit. Et donc dans ce chemin, j'applique guérison blessure par blessure. Courageusement, je vais explorer mon passé, remuer la tombe de tout ce qui s'est passé avant. Euh, et euh, et puis courageusement aussi, j'apprends à être une autre version de moi, à poser mes limites, à m'écouter, à m'aimer. Donc, je, je suis une, une super bonne élève, bien sûr. Ce chemin-là, quand il va commencer, va durer 8 ans. 8 ans d'assaise et d'ermite dans lequel je vais vivre comme une ermite en vilain. Dans lequel je vais vraiment passer mon temps à explorer parce que je me dis, moi, j'ai envie d'investir tout de moi. Parce que le bonheur, c'est ça mon objectif, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre dans l'amour. J'ai envie de me sentir aimer vraiment j'ai envie d'avoir des relationnels où l'amour est là où je suis écoutée, où je suis comprise <coughs> j'ai envie que l'art vivre dans la prospérité c'est ça que je veux parce que je veux quitter cet espace d'insécurité financière et cette instabilité cette lutte dans la vie donc j'applique et j'applique comme une bonne élève guérir blessure par blessure bien sûr ça va durer huit ans je ne vais pas lâcher l'affaire Ça va durer huit ans au bout des huit ans, quand même, là, je commence à péter un câble parce que je me dis bon, là, c'est super sympa tout ça. Euh, effectivement, je me sens mieux. Bien sûr, parce que il y a une partie de mes blessures qui sont reconnues. On va aller voir ce qui s'est passé. Sauf que je vais me sentir mieux. Ma vie va changer forcément. Sauf que malgré tout, tout ce, ce, ce, ce qui a été entrepris. Euh, le sentiment de réger va rester permanent, le sentiment d'insécurité financière, je, je suis, va rester permanent, la lutte va être permanente. J'ai l'impression que j'ai quand même cette épée de Damoclès sur ma tête où véritablement le bonheur tel que j'y aspire, tel que je le rêve avec cette tranquillité où tout est là, c'est pas encore ça en fait. C'est pas encore ça. Et donc la question qui se pose c'est est-ce que toute ma vie je vais passer mon temps à guérir blessure par blessure est-ce que c'est ça le but dans la vie en fait Il y a des questions quand même profondes que je me suis posée. Est-ce que c'est ça mon but dans la vie Est-ce que c'est ça que je veux pour moi La question est non. J'ai pas envie de passer mon temps à méditer, à... à comment dire à, à, à processer de cette façon-là. C'est laborieux, c'est coûteux. Euh, j'ai appris en fait dans, dans, dans tout ça à m'adapter à, à des situations. <rire> Et, mais est-ce que, est que j'ai envie de ça encore La question, j'ai pas envie que ma vie soit ça en fait. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Je veux plus euh, pallier, euh, savoir pallier, c'est super. Mais j'ai plus envie de pallier à quoi que ce soit. J'ai plus envie que ma vie soit une lutte en fait. Donc à partir de là, vraiment une question fondamentale s'est posée pour moi. Mais est, il est où le problème pourquoi le bonheur ne se vit pas dans ma vie Alors que j'ai quand même quelque chose de très précieux dans cette démarche, c'est la volonté, c'est clair. Euh, j'ai peur de rien, je mets tout en application, le courage. Et quand je parle de courage, le courage c'est l'étymologie du mot, le cœur qui agit. Donc j'agis vraiment par amour pour moi, donc ça c'est top. Et je me suis dit, j'ai quand même des ingrédients assez incroyables pour accéder au bonheur, accéder à l'amour, à la prospérité, à la paix. Pourquoi c'est pourquoi j'y arrive pas C'est quoi le problème C'est quoi le problème Où est le bug Où est l'erreur Où sont les erreurs qui ont été faites dans ce parcours qui fait que malgré tout ce que j'ai déployé quand même et ce que j'ai quand même fait le choix de mettre de côté mais vraiment par amour pour moi n'a pas porté les résultats concrets que je veux en fait dans ma vie le premier problème, les amis, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai, comment dire, j'ai créé le programme Manifester vos désirs, parce que ce, ce programme répond à tout ce que je vous dis là, d'accord? La première chose, la première chose qui est quand même assez incroyable, mes amis, qui nous empêche justement d'accéder à cette vie qu'on rêve de vivre, c'est toutes ces vérités qui ont créé Pensez bien, mes amis, qu'à l'instant où on valide ces vérités-là comme étant vraies pour soi, que, ok, il faut guérir, on a déjà scellé, excusez-moi, j'ai plein de pensées en même temps, on a déjà scellé, on a déjà mis notre bonheur sous condition. On a mis notre bonheur sous condition. Ça veut dire que soi-même, on, on, on s'est mis à l'état d'épreuve pour accéder, dans notre, accéder à notre bonheur. Donc, le fait est même d'avoir pris comme vérité et d'avoir validé que, un, la première condition pour accéder au bonheur, c'est de guérir tous nos blessures. On a déjà mis notre bonheur sous condition. Ça, c'est la première chose. On a aussi validé que ce chemin est long. Ça veut dire qu'il faut cheminer. Pas d'accès direct. Non, non, non. Il faut cheminer. La deuxième, c'est que ça va être laborieux. Donc, euh, bah, on prend l'appel et puis on y va, vous voyez. Donc, en fait, ces vérités-là, sont déjà des vérités qui nous empêchent d'accéder directement au bonheur et qui ne facilitent pas du tout le chemin le chemin que nous allons choisir va être laborieux à la base mais vous comprenez excusez moi ça m'insurge je me met un peu en colère cette histoire parce que parce que oui ça a été laborieux pour moi et j'ai pas envie de ça pour vous en fait et et en fait la la la la la euh, imaginez vous que on veut vivre le bonheur l'objectif le, le but, c'est l'amour, le bonheur, c'est tout ce qui nous fait du bien. On veut accéder à tout ce qui nous fait du bien. Et on va choisir un chemin qui va être un chemin de labeur. Non mais, il y a un bug là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Comment se fait-il que le chemin qu'on nous propose de manière collective est lui-même complètement antinomique à ce qu'on a au meilleur qu'on veut vivre pour soi on n'est pas dans la même fréquence on n'est pas dans la même énergie donc déjà là il ya un problème déjà là il ya un problème les moyens qui sont proposés de manière collective pour accéder à ce qu'on désire posent problème en tout cas ça va poser problème et je vous le partage et c'est ma vérité si ça ne vous parle pas bien sûr vous, vous pouvez quitter le live vous voyez c'est ok mais si ça vous parle moi j'ai envie de vous parler aussi des moyens que j'ai mis en place du coup mais voyez bien que déjà là quand on se pose un ok je me pardonne je me pardonne parce que je ne savais pas je me pardonne parce que c'est le chemin qu'on m'a dit et j'ai appliqué j'ai appliqué avec cœur vous voyez mais c'est bien parce que j'ai expérimenté que ce chemin là non non non c'est plus le chemin que je valide aujourd'hui d'accord deux, j'ai réalisé que ce chemin qui est le labeur et l'amour, c'est deux choses qui ne vont pas en même temps. C'est l'huile et l'eau. On ne mélange pas deux éléments en même temps. Quand on parle d'amour, quand on parle de quelque chose qui nous fait du bien, pour moi, dans mes accompagnements, dans mes programmes et le coaching, il est important que notre chemin ait le goût de la destination. Que notre chemin ait le goût de notre destination. Et là, c'est cohérent. Là, c'est cohérent. On veut vivre l'amour maintenant. On veut vivre la prospérité maintenant. Puissent les moyens qui sont proposés d'accompagnement soient à la hauteur de ce maintenant. Puissent être un accès direct. Là, ça me parle. Là, ça me parle. Dans l'amour, là, ça me parle. Complètement. Et là, ça a du sens. Vraiment. Et donc, <rire> je m'emporte dans ce live parce que vraiment, ça me... Ça me donc le, le premier problème et le bug qui nous maintient justement dans, dans, dans, dans. dans nos problèmes passés, c'est, ok, c'est les vérités qu'on valide. La deuxième, c'est ce que je vous dis, c'est les moyens qu'on met en place. Donc pour moi aujourd'hui, et là encore une fois je répète, c'est ma vérité par rapport à mon parcours, pour moi aujourd'hui l'analytique, n'est pas un moyen qui va vous permettre d'accéder directement, je parle de directement, à cette vie que vous désirez vraiment, qui vous permet d'accéder directement à ce grand bonheur dans tous les domaines de votre vie, à la fluidité, d'accord euh, L'analytique, la guérison blessure par blessure, la libération des vies antérieures, euh, l'exploration de votre enfance, tout ça, c'est des moyens qui vous permettent de comprendre et d'avoir du sens. On comprend, on a du sens. Ok, d'accord. Et ça fait du bien, ça donne du bon mon cœur parce qu'on a tellement besoin de reconnaissance de notre souffrance. Et je comprends, ça a été aussi mon parcours, d'accord euh, Mais il y a juste une chose ça ne nous permet pas de sortir définitivement de notre passé. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté à ce jour. Peut-être que vous êtes déjà dans le développement personnel, dans la spiritualité. Et mes amis, se... posons-nous. Vraiment, prenez un temps de pause là avec moi. Juste, on se pose et puis re regardez en arrière. Tout le chemin que vous avez parcouru à ce jour. Où est-ce que ça vous a mené Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous êtes toujours là en train de libérer blessure par blessure Est-ce que c'est -ce est -ce est toujours ça l'actualité de ce jour Est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre dans votre vie encore et encore Vous voyez Parce que comprendre ce qui s'est passé... Comprendre, ce n'est pas construire. Vous voulez explorer votre passé, ça veut dire que vous allez porter toute votre attention, votre énergie, dans cet espace-temps qui est votre passé, qui devient d'actualité dans votre présent. Votre passé devient votre présent en permanence. Pouvez-vous observer cela Juste, sans jugement. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour mettre de la lumière. Juste, sans jugement. Pouvez-vous juste voir ça et juste de constater par vous même au delà de mes mots est ce que ça ça vous fait du bien est ce que les moyens que vous êtes en train de mettre en place est ce que aussi et maintenant ça vous fait du bien est ce que ce que vous désirez vivre est déjà là c'est ça qui se questionne si oui waouh génial vous avez trouvé le moyen qu'il vous faut d'accord mais si la réponse est non là vous comprenez bien que la compréhension la compréhension n'est qu'une mise en lumière mais une mise en lumière n'est pas une construction de ce que vous désirez vivre. Vous pouvez être la personne qui est derrière un bureau, qui a compris la mécanique et la technique, mais être sur le terrain pour construire et bâtir ce que vous voulez, c'est autre chose. C'est complètement autre chose, vous voyez. Donc, c'est vraiment, vraiment la question qui, qui, qui, qui se... Qui, que moi, je me suis beaucoup interrogée, du coup, c'est-à-dire, ok, si je veux sortir de mon passé, donc c'est important que j'arrête de m'en préoccuper, il <rire> faut que j'arrête de porter tout mon temps, mon argent, mon fric, pour ça, en fait. D'accord Si à un moment donné, vous êtes dans la jungle et que vous dites, la jungle, c'est une vie de merde. Pourquoi chercher à survivre dans la jungle Pourquoi ça va chercher à s'adapter Pourquoi se sentir bien Pourquoi c'est ça votre préoccupation La question c'est juste si ça, ça ne correspond pas. Et là je vous en parle, mais ça a été le fruit de mes prises de conscience. Si ça, ça vous correspond, si la jungle c'est plus un espace qui vous fait du bien, quittez-le. Et c'est ça la clé. Et en fait, dans mes recherches et dans, mes recherches et dans, dans mon expérience personnelle justement, ce qui m'a le plus aidé à sortir, ce qui m'a le plus aidé à sortir de mes conditionnements passés, de mon passé et de cette jungle dans laquelle j'étais, j'appelle ça la jungle, il faut dire ce qui est parce qu'on lutte, on apprend hein, la seule et unique chose qu'on qui fait que je qualifie ça de jungle, parce qu'on a une, une seule obsession, ça devient une obsession, je veux, je ne veux plus vivre, <rire> je ne veux plus vivre mes blessures, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu dans mon passé. Et Quand on dit je ne veux plus vivre, on est dans, un, dans, dans une dynamique de réaction, mais on réagit à quoi Un espace qui a un, qui a un danger pour soi, vous voyez Donc on évolue dans un paradigme, dans un espace et un décor qui est dangereux pour soi et qui ne nous fait pas du bien du moins. Donc, personnellement, en tout cas, moi, dans, dans, dans, vraiment dans ce, ce, ce questionnement, j'ai vraiment mis un zoom dessus en disant, ok, comment sortir de là Mais pour sortir vraiment de notre passé, la clé essentielle, la clé essentielle, et pour moi, ça a été une révélation d'avoir appris ça. La clé essentielle pour moi, c'est de mettre tout votre temps, votre énergie et votre préoccupation à construire ce que vous désirez vivre pourvu que ce qui est précieux là dans votre cœur, que vous souhaitez ne soit plus de l'ordre d'un souhait ou d'un rêve mais d'une réelle construction Aujourd'hui, que vous puissiez bâtir, mettre les premières pierres, vraiment, que cela ne soit pas sous condition de, mais quelque chose de dire, ok, je, je, j'ai envie d'un, d'une tarte à la pomme, ben je la mange la tarte à la pomme, c'est pas sous condition que, non, j'ai envie de ça, je le prends, je le vis, je le mange, c'est maintenant, vous voyez Donc la clé essentielle, c'est, c'est justement un d'arrêter de réparer la jungle ou de s'adapter, mais simplement de de vous préoccuper à construire un nouveau paradigme de construire un nouveau paradigme de créer une nouvelle réalité de vie qui soit totalement basée mais totalement basée sur vos propres désirs et sur vos propres règles. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais la question, c'est qui se dit, c'est ok derrière ces mots simples qui paraissent si simples, il y a déjà ce que vous comprenez, il y a une orientation. Mon but dans la vie n'est plus le même. Je, je me libère du fait que je je me je mets mon bonheur sous condition. Ça veut dire que je je je me, je me prive moi-même d'une accessibilité instantanée des choses. Ok, d'accord. Je change l'orientation de ma vie parce qu'à partir de là, la manière dont vous allez prendre soin de vous sera totalement différente. Vous, vous allez, la manière dont vous allez prendre soin de vous, c'est-à-dire, ok, vous allez processer, mais processer dans le sens de vous allez construire votre vie. Et croyez-moi, c'est vraiment deux fréquences complètement différentes. Parce que créer une nouvelle, vous allez dire, mais attends, comment on crée une nouvelle réalité de vie euh, C'est bon, comment Comment Grâce à la reprogrammation de votre matrice. C'est vous, vous n'avez pas eu conscience que vous avez construit cet espace de vie dans lequel vous êtes et dans lequel moi j'ai été, qui était cette jungle, qui était quand même un décor, euh, comment dire, une boucle spatio-temporelle. J'appelle ça un décor spatio-temporel. Ça veut dire que peu importe où j'étais, même si j'ai quitté mon pays. Euh ben, toute ma vie, toutes mes, toutes mes blessures émotionnelles étaient toujours là. Je veux dire, je ne pouvais pas me fuir en fait. Peu importe le temps, je ne suis plus dans mon passé. Pourtant, mon passé est toujours présent. Donc, on n'a pas eu conscience, que... c'est ça en fait le dilemme, c'est qu'on n'a pas eu conscience qu'on a construit ça. On a construit ça parce qu'on l'a vibré à l'intérieur de nous. Et donc, on a eu une réalité de vie matérielle qui est à la hauteur de, tout, de toutes ces croyances, de tous ces, ces systèmes et toutes ces mécaniques de penser, ces mécaniques émotionnelles et comportementales, en fait. Il y a toute une mécanique qui a été mise en place et cette mécanique a donné cette réalité de vie. Si vous voulez sortir de la jungle, vous avez besoin de reprogrammer votre matrice en conscience. Volontairement et en conscience, vous allez la reprogrammer, mais à partir exactement de la vie que vous désirez vivre. Vous désirez vivre. C'est-à-dire que... Euh, dans notre enfance, c'est comme si on n'a pas le choix. On se laisse, on s'est laissé partir puis, ah mince, ben, on a vécu la vie qu'on a choisie pour nous. Ok. Ben là, ici, vous allez dire, ok, quelle est la vie que moi je veux vivre On devient acteur et propriétaire de notre destin. Vous voyez Et de se dire, qu'est-ce que je veux vivre Ok, à partir de là, volontairement, vous allez reprogrammer votre matrice pour que vous puissiez ainsi vivre dans une réalité matérielle, votre vie Va être à l'image de ce que vous avez reprogrammé à l'intérieur de vous. Et donc ça c'est vraiment le cœur du cœur du programme manifester vos désirs. Le programme manifester vos désirs a un objectif premier. Vous sortir de votre conditionnement passé, de votre jungle. Là ici et maintenant, là ici et maintenant, on arrête de cheminer. Et on accède directement à ce que l'on veut. Vous voyez, ça c'est la première chose. La deuxième chose... Bien sûr, c'est de, justement de reprogrammer cette matrice pour que vous puissiez enfin vous dire « Ah là, je vois que naturellement, sans que cela me demande quoi que ce soit, ou de faire pour obtenir de l'amour, l'amour est là. La considération est là. Je sens que je suis écoutée, je suis comprise. Ce que je ressens est pris en considération. Je pose mes limites et tout va bien. D'accord je sens que, tiens, même au niveau de la prospérité, l'argent commence à rentrer et, euh, et ça se fait naturellement. Les clients viennent à vous. Ben ouais, ben oui, mais parce que c'est ça que vous avez encodé dans votre matrice. C'est-à-dire, ok, d'accord. Ah, je sens que j'ai beaucoup plus d'opportunités. D'accord. C'est incroyable, je me sens chanceuse. Ben oui, mais parce que vous avez juste dissous la notion de la lutte pour remettre la fluidité dans votre univers. D'accord. Mais cet espace, en fait, c'est un espace tellement immense parce que vous allez juste prendre conscience que tout ce que vous voulez vivre, il vous suffit de savoir le reprogrammer dans votre système. Donc c'est une mécanique où, justement, vous profitez de mon expertise, des processus de transformation que j'ai mis en place pour moi, qui sont des... Processus de transformation quantique que vous allez appliquer justement pour faire ce shift et pour faire ce saut quantique, on appelle ça, il y a un saut quantique à faire, cette reconstruction qu'on va faire ensemble de façon à ce que vous puissiez juste vivre la vie que vous rêvez, c'est plus un état de rêve, c'est plus un souhait, c'est un, un accès direct de dire, ok, okay aujourd'hui je je pose la première pierre de la vie que j'ai envie de vivre. Et même si vous savez pas comment faire, eh ben c'est la raison pour laquelle c'est là où c'est intéressant d'avoir des personnes qui ont fait ce chemin, qui ont cette expertise et qui vous aident à le faire qui vous aident et qui vous accompagnent à le faire. Et donc le programme manifester vos désirs vous aide justement de A à Z à faire cette reconstruction de façon à ce que vous puissiez laisser votre passé derrière vous et que vous puissiez être au cœur de la vie que vous désirez pour vous ici et maintenant ici et maintenant voilà donc ça nécessite un processus c'est certain c'est la raison pour laquelle le programme se fait sur trois mois voilà de façon à ce que vous soyez accompagné ce programme est aussi ce programme est aussi un, un programme haut de gamme de par un la puissance des transformations que vous allez vivre et la deuxième parce que c'est un programme qui va être personnalisé. Vous êtes dans un petit groupe. Donc, vous allez être au cœur de mes préoccupations. Parce que non, non, il n'y a pas d'autre alternative que cette transformation pour moi si vous venez faire ce programme. D'accord Donc, et puis, et puis, voilà, votre vie, elle change. Voilà. Vous commencez le programme et trois mois après, vous serez, voilà, sur, euh, sur le chemin d'une d'une nouvelle vie. Vous allez apprendre à maîtriser davantage les événements de votre vie et créer volontairement les, les événements qui vous font du bien. Et ça, ça, ça fait du bien. Vous allez savoir faire parce que ces processus, je vais vous les transmettre et vous allez apprendre à les faire aussi, à les appliquer vous-même. Et vous allez tout simplement avoir la preuve de ce que je suis en train de vous dire là, c'est que votre bonheur, mes amis, il est entre vos mains maintenant. Et je vous souhaite tout simplement de de vous l'offrir en fait, puisque c'est accessible. Voilà, si vous m'écoutez, c'est que vous avez l'information que c'est accessible. Il n'y a pas de prétexte, il euh, n'y a plus rien à dire, c'est là. La seule et unique question qui se pose, c'est est-ce que vous avez envie Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie de cette vie pour moi Est-ce que, est que je mérite complètement d'avoir cette vie pour moi okay. Est-ce que je suis prêt à investir par amour pour moi, pour cette vie que j'attends Et on me dit que là, c'est possible. Là, maintenant là maintenant c'est possible à vous de ressentir à vous de ressentir si vous avez des questions sur le programme en tout cas voilà comme je vous le dis il y a six personnes n'hésitez pas à me contacter en tout cas j'étais très très ravie de vous partager ce thème qui qui est un sujet quand même assez important <rire> et je souhaite déjà que vous puissiez déjà à travers elle il ne serait ce que cheminer dans le dans les moyens que vous utilisez pour pour accéder à au bonheur à l'amour à ce que vous désirez vraiment voilà je vous remercie de m'avoir écouté si vous passez par là n'hésitez pas à mettre un, un like j'espère que ça vous a parlé je sais pas qui m'a mis des coeurs merci beaucoup <rire> n'hésitez pas à, à me faire un petit coucou mettre un like si vous passez par là si vous la regardez en replay aussi et à partager si ça vous a parlé voilà je vous fais des gros bisous mes amis et puis je vous souhaite une. Ah, merci beaucoup! <rire> révélatrice de richesse. Merci, c'est beau ça, révélatrice de richesse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de vos désirs bien précieux. <rire> à bientôt!